mal, euh, je pense énormément même, pleurer plus que tout. Moi, je... Ouais, elle a pleuré plus que tout, mais pas plus que lui. Hein. C'est la petite nuance sémantique. Hein. Comme elle sait très bien qu'elle a pleuré moins que lui, hop là, un petit glissement, elles sont très très fortes à ça. Hein. C'est tout en souplesse au niveau des, des ischios et des adducteurs. J'ai pas pleuré plus que toi, mais j'ai pleuré plus que tout, mon chéri.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 et la dignité d'accepter la critique, alors il faut parfois rappeler que la loi l'autorise et que sans liberté de blâmer, il n'y a pas d'éloge possible. Ciao tout le monde, c'est Mélissa. Alors avant de commencer, j'ai deux questions pour vous. Pourquoi vous avez cliqué sur une vidéo qui parle de rupture Bonjour Mélissa, euh, j'ai cliqué sur rupture euh, sur ta vidéo ou votre vidéo, je ne sais pas si vous êtes une équipe chez Tataki RTS parce que mes petits singes et mes petites guenons me l'ont demandé. Alors, singes et guenons, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas péjoratif. Avant, je les appelais les chatons pour complaire aux algorithmes qui favorisent plus le partage des vidéos d'animaux, mais euh, désormais, des gauchistes euh, m'ont euh, comparé à un grand, grand singe. Donc, euh, comme je suis plutôt flatté, je trouve que le singe est un animal plus intelligent, plus malin que les chats. Eh bien désormais, je vous ai upgradé euh, gratuitement votre votre statut. Vous êtes passé de petits chatons un peu idiots à euh, mes petits singes et mes petites goudons. Donc voilà, remerciez-moi et faisons une communauté de, de singes, pas dire rebelles et intelligents, parce que ça serait copier quelqu'un qui ne l'est pas forcément, mais en tout cas, euh, faisons de notre mieux. Alors Mélissa, donc, semble être la la présentatrice. Je ne regarde pas RTS, je ne connais pas cette émission, je suis décontextualisé. Je n'ai même pas, pour tout vous dire, pour certains qui pensent que je fins j'exagère des décontextualisation, euh, en vidéoscopie, je, notre chef monteur Hugo à qui nous passons le bonjour, bonjour Hugo, me fabrique des extraits que je mets en, en dur sur mon disque dur et que je lis sur mon écran. Je n'ai même pas le contexte YouTube je n'ai pas le titre de la chaîne, je n'ai pas le titre de la vidéo, je n'ai pas les vidéos associées, je n'ai pas la playlist. Je suis là sur mon bureau d'ordinateur, offline, sans le Wi-Fi. Et je vois donc sur fond gris, donc un aplat de gris, un camaïeu de gris pas, très, pas forcément très très heureux, je vois une, euh, une jeune femme, quel âge elle a Melissa, 24-25 ans, 25-26, entre 24 et 26 ans, en maquillage nude, hein, c'est-à-dire elle est maquillée, elle a du fond de teint, ce qui l'empêche de briller à la softbox, avec un tie-and-dye un peu discret euh, et un genre de vêtement un petit peu neutre, donc ça doit être la nouvelle tendance de s'habiller en, en genre neutre, avec des sourcils pas épilés, ce qui est plutôt pour me plaire, une, une coupe assez... Euh, euh, finalement un peu, un peu non-genré, qu'une frange qui n'est pas vraiment une frange. Tout ça sent bien l'homélie progressiste. Enfin, je ne dis rien, mais euh, ça ne sent pas la mise en avant d'une féminité exacerbée ou des codes de la séduction. À la limite, pourquoi pas Il, il en faut pour tous les, pour tous les goûts. Et, et voilà, elle a un visage assez, assez poupon, avec les, les, les pommettes hautes. Elle ressemble à, à un petit ourson, euh, Mélissa. Je ne sais pas quel animal on pourrait... Nous, on est des singes. C'est un petit ourson mignon, je trouve. Est-ce que tout va bien dans votre vie Ouais, ça va, Mélissa, Et merci. Comment ça se passe quand une relation s'termine Eh bien, pour cette nouvelle expérience. Ah, alors as... là, euh, nouvelle expérience, nouvelle invitée. Après Mélissa, nous passons à. Comment va-t-on l'appeler En CM2, j'avais une rouquine qui lui ressemblait un petit peu dans ma classe, qui s'appelait Shirley, voilà. Donc elle a un peu une tête d'anglaise, comme ça, elle ressemble un peu Elle a pas de soutif d'ailleurs, ce, est... ce qui est bizarre. Enfin, c'est pas bizarre qu'elle ait pas de soutif. Je flatte toujours la prise de risque, donc bravo Shirley pour la prise de risque. Petite poitrine en poire, pas de soutif, très bien. Mais euh, par contre, je trouve que l'angle de la caméra, du coup, n'est pas très essayant. Euh, C'est-à-dire que là, tu nous fais un 4, 5, le réalisateur fait un 4-5ème, c'est un peu étrange, euh, pas forcément très élégant. Je pense plus pour de l'amateurisme que pour de la volonté de mal faire. On voit le reflet de la softbox dans la lunette, ça c'est très laid, euh, donc c'est encore une fois je pense que c'est une prod assez amateur. Ce qui ne me déplaît pas, nous aussi on est des amateurs. Bon, on fait de notre mieux, mais nous aussi, on a des câbles qui pendent et qui dépassent. Regardez, il y a un câble en haut au-dessus de sa tête qui pend, il y a un câble en bas à gauche, à côté du pied. Si c'était une prod de pro, on n'aurait pas ces détails-là, mais ça ne me choque pas. Donc, tout ça et fait preuve d'un certain amateurisme qui ne me déplaît pas, tant que le discours est sincère, hein, comme disait Cochet. On n'est pas là pour faire de la mise en place, encore moins pour faire de la mise en scène. On est là pour qu'on croit ce qu'on dit. Eh bien, je n'attends que de croire ce que va me dire Shirley Brales, Shirley sans sous-titre expérience, on a réuni des ex qui vont... Des ex Bon, alors là, on a... Euh, comment on va l'appeler euh, On va l'appeler euh, Brian, on va se revoir et revenir pour la première ah, fois... Ah Alors de... là, on a, par contre, tête de coréenne, euh, on va l'appeler Rachel, hein, ça, ça, ça me rappellera la, la miette. Bah oui, je fréquentais une Rachel, métisse coréenne, anglaise, il y a ouf, 15 ans, maintenant. Euh, Rachel, bienvenue. Euh, Rachel et un look un peu manguesque, cartoonesque, qui est très rigolo. Je suis pas sûr, par contre, des, des bouts d'oreilles en croix du Christ. bouc d'oreilles rectilignes, c'est bien quand on a un, un grand coup. Sur le petit coup, c'est... Ouais. Enfin bon, ça, c'est un détail. Pour l'instant, tout le monde est avenant, tout le monde est, tout le monde est à corte. On ne taclera pas sur le physique gratuitement. Attendons le discours. La rupture, mais juste avant... Et puis... Ah, là, là, on a Benoît. Benoît, le farm de Hard Rock. Oui, alors, je suis vraiment de moins en moins convaincu par la, les choix des teintes. Pour moi, il y a une petite une marge de progression, si je puis me permettre tataki, euh, par rapport au choix de vos arrière-plans, c'est-à-dire qu'on ne met pas une fille diaphane devant un fond gris blanc, on ne met pas une asiate ou une demi-asiate devant un fond jaune, et on ne met pas un mec diaphane devant un fond gris anthracite avec un pull noir. Ça fait ressortir le, le rose de la peau, ce ne sont pas des mises en abîme, ce ne sont pas des, des renvois de couleurs tr très pertinents, très, très orientés, très... ça ne marche pas trop à l'écran. Pardon, désolé. Je me rappelle quand même, enfin j'ai quand même quelques notions d'image pour avoir bossé en télé. Ah oui, à propos, bah, il faut rappeler, je me suis rappelé de vous dire que euh, pour les 50 ou 48% de non-abonnés, et donc sur ces 48%, on va dire qu'il y en a peut-être 30% qui, découvriraient, qui me découvriraient au détour de cette vidéo, quelle est mon, ma crédibilité euh, pour parler de couple Ma crédibilité, c'est que bah, d'abord j'ai un diplôme en sciences humaines, euh, ensuite j'ai écrit trois livres sur le sujet, dont un chez Hachette, et l'autre chez Flammarion. Euh, ensuite, j'ai co-animé animé une émission de télé en tant qu'expert sur le sujet, une émission à plusieurs millions de, de téléspectateurs. Renseignez-vous, vous verrez, même si euh, vous n'en aurez pas des échos très fidèles, parce que manifestement, une certaine presse a jugé que je parlais un petit peu trop franchement. Et euh, j'ai donné plusieurs centaines de conférences sur le thème des relations, dont la dernière centaine a été enregistrée et... et Miracle de la technologie se trouve disponible en téléchargement immédiat en cliquant, en cliquant ici. Voilà pour ce qui est de mes credentials sur le, sur le sujet du couple. Vous les connaissiez un peu mieux. On leur a posé quelques questions sur la Donc euh, là, on a une... Qu'est-ce euh, qu'elle est, qu elle est Un peu camerounaise, non Elle a un petit peu le, le faciès un peu... Elle n'est pas togolaise, parce que les togolaises sont plus, sont plus fines, sont plus élancées. Euh, ouais, elle a un petit peu le, le, le visage un peu, un peu plat, comme ça. Euh... Je dirais Cameroun, dites-le dites -le en commentaire relation, enfin, un. là on a un breton, là, non Je sais pas, enfin, moi il a l'air breton, on va l'appeler Yann. Et l'autre va tout entendre. Ah, ben vous remarquez, hein, je vous avais dit, manifestement, Shirley est mal à l'aise. On découvrira peut-être ou pas à l'écran pourquoi, qu'est-ce qu'il a causé. Quand on est mal à l'aise, on a tendance à pointer inconsciemment hein. Tout est suspect sauf le corps, disait Jouvet. On a tendance à pointer inconsciemment ses, ses insécurités. Hein. Donc on a, on a tenté le, le, le pas de soutif à l'écran, mais dès qu'on se sent mal, évidemment, on rétrécit et on pointe ce vers quoi, euh, ce de quoi on ne se sent pas tout à fait sûr. C'est mignon. Hein. Encore une fois, apprenez à, dister, à discerner le mignon du cynique, le cynique du, du, du méchant. Tout ça n'a rien à voir, mais. Euh, absence de précision des mots, absence de précision de la pensée, confusion mentale. Quand on est cynique, on pense qu'on est méchant. Quand on a l'œil, on pense qu'on est acerbe. Non, est, je, je, je dis ce que je vois. Il n'y a aucune méchanceté là-dedans. Ça s'appelle faire du commentaire, argumenter, critiquer et composer. Bonjour. Oh, bonjour. Le premier truc qui t'a attiré chez elle C'est une certaine maturité. Parce qu'à cet âge-là, il faut aussi dire que beaucoup de gens euh, manquent un peu, un peu de ça. J'avais 15 ans, j'avais les cheveux complètement bleus. Alors, on ne va pas surinterpréter les cheveux bleus, hein, d'abord parce que moi je les avais aussi à 15 ans, enfin à 17, pardon, pour le bac. Je les ai eu blonds puis bleus, euh, pour faire comme Dennis Rodman, mais j'ai déjà expliqué 1500 fois en vidéo, je ne vais pas le répéter. Que tirer de cette première réplique Alors vous connaissez ma triptyque des naissances, hein, la première naissance, et la naissance, on va dire, on vit en monde, la seconde, nos parents nous foutent dehors, la troisième, nos parents nous quittent. Malheureusement, le cycle de la vie. Et il y a une deuxième naissance et demie qui est la fin de la première relation longue. Et dans le monde traditionnel, cette deuxième naissance et demie, qu'on appelait crise de la quarantaine ou qu'on appelait retour sur le marché, etc., se faisait entre 40 et 50 ans. C'est-à-dire que voilà, on fréquentait des, des, des, des clubs, des endroits, et puis on trouvait des, des, des, des, des quadrats comme ça qui ouvrait un peu la chemise sur le poitrail, qui faisait les beaux avec des, des femmes comme ça, un petit peu avec des lèvres refaites, et ça s'appelait le, le, le, le second market, le, le deuxième marché. Et là, en fait, on voit que les gens se mettent désormais en couple tellement tôt que euh, finalement, notamment dans les hors des, hors des grandes métropoles, je l'ai déjà dit, ça c'est sociologique et vérifiable, les gens se mettent en couple tellement tôt et dans des couples tellement monogames par défaut on reviendra, j'imagine, sur le thème de la monogamie, parce que j'imagine qu'ils vont dire qu'ils se sont trompés dans tous les sens, mais ils se mettent en couple tellement tôt que le, le deuxième marché arrive non plus à, 20, à 40 ans, mais à 25. C'est-à-dire que maintenant, ils, ils font des petits couples pseudo-bourgeois tellement vite, qu'en réalité, leur première grosse claque arrive 15 ans avant. Bon, c'est rigolo. Dans le monde d'avant, dans le monde traditionnel, nous aurions vu là des quadras, maintenant on voit des gens de 25 ans. Peut-être que dans une génération, on verra des gens de 18 ans remettre en cause les motifs de leur divorce avec la personne qu'ils ont rencontré à 12 ans. On ne sait pas où ça s'arrêtera. Finalement, la, la, le monde le plus avancé économiquement et technologiquement, c'est-à-dire la, la Suisse, hein, qui sur tous les critères de qualité de vie euh, fait toujours podium avec le, les pays scandinaves, eh bien se remet, après la vague féministe, à vivre comme une tribu africaine où tu te mets en couple à, à la puberté. C'est rigolo quand même, les, les paraboles et les parenthèses et les accolades de l'histoire. Hein, euh. Les accolades des gens qui s'accolent. Finalement, on se rejoint au bout, hein, la tribu du, du boss Wana et la Suisse. Je ne sais pas si c'est plus paradoxal que pathétique, hein, dites-le en commentaire. Tu avais senti, toi, la fin venir, un peu Tu savais que ça allait arriver Alors, clairement, je l'ai senti arriver. Euh, on s'est déjà séparés, euh, à peu près, au milieu de, nos de notre relation. J'avais oublié ça. Oh. Je lui ai dit, euh, je ne sais pas à quel point j'arrive à rester dans une relation monogame. Oui, oui, oui. Ouh, ça souffle hein. alors là. Euh... Oh bon, alors là, évidemment, tu as envie de savoir si l'ex-compagnon de Rachel va être tout décoiffé par la bourrasque. Alors, je vais te le dire dans un instant, juste après. Ah Qu'est-ce qui dure du 15 au 25 décembre, qui passe pas par la cheminée, mais qui vous nourrit tout le reste de l'année Eh bien, c'est l'opération de Noël, les contenus payants de Stéphane Edouard. Chaque Noël, notre Nono vient doubler la remise qu'il vous offre habituellement tout au long de l'année. Vous savez la remise groupée, c'est simplement celle qui grossit avec le nombre de produits présents dans votre panier. Eh bien, cette année, pour la première et certainement pour la dernière fois, elle est tri. À Halloween, vous n'aviez eu que 15% et encore, ça n'était que sur 15 demi-journées. Vous savez qu'à Black Friday, vous avez eu 25% mais que c'était un 25% sans remise groupée de nono. Là, vous ne pouvez avoir moins de 30% de réduction et surtout, vous allez très très rapidement monter à 40% voire à 50%. Le tout sans avoir besoin de code ou de coupon. C'est automatique, c'est du 15 minuit au 25 minuit. Dates à l'écran. C'est très féminin. C'est célimène dans le misanthrope, comme dirait Cochet. C'est-à-dire que c'est asséné avec la plus grande désinvolture, la plus grande légèreté, l'air de ne pas y toucher, euh, l'une des pires méchancetés possibles, qui est de dire ce qui t'a marqué, je ne m'en souviens plus. La mémoire est un des meilleurs proxys de l'intimité. Quelqu'un que vous avez vraiment aimé, à qui vous avez tenu, pour une bonne définition de l'amour, je renvoie à ma vidéo éponyme. Quelqu'un que vous avez aimé, vous vous souvenez de tous les moments importants. Bien sûr, il y a une réécriture, il y a une rétro-rationalisation qui fait que d'une dispute, deux vues différentes vont souligner différents détails. Comme disait Paul Géraldi, ah. ma mémoire est plus fidèle, elle qui sait si bien oublier. Donc, bien sûr que nous corrigeons, nous, nous gommons, nous. Nous améliorons, rétrospectivement. Mais de là à en oublier une séparation, avec son visage en, en forme de brioche, il a un peu une tête à s'appeler Jérôme, on va l'appeler Jérôme. Euh, Jérôme, cette femme, je suis désolé, Rachel ne t'a jamais aimé. Bon, après, c'est pas grave, vous n'aviez que 15 ans. La première fois que j'ai ressenti le sentiment amoureux, j'en avais 24. Donc effectivement, à l'âge de Jérôme, j'avais eu des relations, je n'ai jamais rien ressenti. Quand vous le sentez, vous êtes au courant. Ça vous prend comme ça par le, le, le, le bas-ventre et puis ça monte, vous avez des sensations d'effervescence. Euh, donc c'est pas grave, c'est pas une critique, c'est pas une attaque, c'est un fait. À cet âge-là, on n'a jamais été amoureux et ça, ça en est simplement la signature. Par contre, quand on signe une telle méchanceté, on retient les coups. Et là, avec un grand sourire, le sourire étant un peu inversement proportionnel aux yeux bridés, mais enfin ça c'est l'origine, avec un grand sourire naïf, elle retient pas les coups. Et ça, c'est pas classe, Rachel, c'est pas classe. Euh, on s'est déjà séparés, euh, à peu près au milieu de, nos de notre relation. J'avais oublié ça. <rire> je lui ai dit, euh, je sais pas à quel point j'arrive à rester dans une relation monogame. <rire> J'ai fini par le tromper après, c'est horrible. Le premier à m'avoir appris quelque chose sur, le, à leur âge, en fait, quand j'avais 20, 21 ans, j'étais à Sciences Po, je, je n'y connaissais rien, je faisais toutes les erreurs. Euh, bon, erreurs compensées par le fait que, bon, j'avais 21 ans, euh, j'avais des effluves cacaotées qui, qui jouaient pour moi, euh, donc euh, je, on va dire que les erreurs sont plus pardonnables quand vous avez un certain capital physique mais euh, tu les fais quand même et elles te punissent quand même. Et je me rappelle que les premiers conseils relationnels que j'avais découverts c'était sur un plateforme ce qu'on appelait à l'époque un portail un site d'information généraliste qui s'appelait Ask Men demander aux hommes ou demander les hommes, je ne sais pas peut-être existe-t-il encore, mais enfin ça doit être bourré de pubs dégueulasses maintenant je te parle d'il y a 20 ans. Et il y avait un pour le coup, quelqu'un qui se présentait comme coach, moi je ne, je ne coach pas les, les, les gens, même si ça fait plaisir à mes détracteurs de me réduire à coach, en même temps, comme disait Cochet, si c'est une passion, bah, il faut la leur laisser vivre, donc si ça vous amuse, appelez-moi coach, comme vous voulez. Lui le, se, se présentait comme Doc Love, et alors, derrière ce pseudonyme un peu ringard, c'était un ringard, hein, c'est un mec qui avait 70 ans, mais, mais, mais peu importe. Il avait comme ça des saillies d'intelligence, et il avait écrit un, un système qui était, pas, qui était trop systématique comme son nom l'implique, mais pas dénué d'intérêt, et je me rappelle, une de ces phrases euh, cultes, c'était « Les femmes bon, mentent beaucoup moins que vous croyez, c'est vous qui ne savez pas écouter. » Quand en début de relation, on vous dit euh, « J'ai un petit problème avec la monogamie », ça veut dire « Tu es comme dans quel de survivant, tu es mort mais tu ne le sais pas encore. » Quand on te dit « J'ai un petit problème avec l'hétérosexualité, ça veut dire « Je te tromperai avec une femme. » C'est dit, simplement, il faut la capacité de l'entendre sur le moment. C'est pas qu'ils n'entendent pas ils pensent que ça ne s'appliquera pas à eux, ils pensent qu'ils ils, ils en sont dispensés. Non, malheureusement, quand on vous dit quelque chose, et surtout quand ça touche à, au contrat de couple, à l'exclusivité, à la polygamie, à la bigamie, aux troupes, etc., vous n'êtes pas dispensé. vous êtes concerné. et même si c'est dit avec un grand sourire et les yeux bridés, ça s'applique à vous. Euh, oui, puisque c'est moi qui ai mis fin à cette relation. Moi qui ai mis fin, bordel, putain, bécherelle grammaire je suis désolé que ça tombe sur euh, Rosetta, la Camerounaise, mais enfin euh, je redis la même chose pour le Breton ou l'Auvergnat, c'est pareil, c'est un moment euh, faute de français, ça suffit, il hein, n'y a pas une grammaire spécifique à la Suisse, quoi. Bon. Elle a vu la fin arriver avant, bah oui, bah, hélas, enfin euh, hélas. Désolé, c'est dans tous mes séminaires sur le couple, hein, euh, je, je ne cesse de le répéter. Euh, les femmes ont une perception beaucoup plus fine de l'évolution du, du niveau d'intérêt au jour le jour, l'homme ne voit rien, et il ne voit que quand l'interrupteur passe de jour à nuit. Alors que la femme voit le coucher de, et le lever de soleil, euh, l'homme il fait jour toute la journée, puis un moment il fait nuit. Ben, quand il fait nuit, elle est partie, voilà. Absence de nuance, absence d'intérêt pour la psychologie, et ben comme disait la cigale à la fourmi, ça ne t'intéresse pas, on t'a peut-être parlé, cher, euh, comment on va l'appeler, le tête de breton à droite, on va l'appeler Yann là. Euh, euh, peut-être es-tu déjà passé par mes contenus, on ne sait pas. Ma chaîne a quand même 250 000 abonnés. Il est très possible qu'un jour, en surfant sur YouTube, tu sois tombé dessus par la force de l'algorithme ou que quelqu'un te l'ait envoyé. Tu m'as pris de haut. Tu as dit, euh, qu'est-ce que c'est que ce monsieur qui se la pète euh, Ça ne me concerne pas, il a l'air un peu pédant, voire un peu pédé. Qu'est-ce que les gens dans les commentaires Ce sont des incels, ça ne me regarde pas. Bah, très bien, traite-nous d'incels, traite-moi de pédant, traite-moi de péd. En tout cas, moi, je ne je suis pas en train de chialer de m'être fait larguer par une Camerounaise, quoi. Tu vois Bon, maintenant, bah comme disait la cigale à la fourmi, vous avez bien chanté et bien danse, maintenant. Euh, bien sûr, je sentais la fin venir. Moi je vais pas venir, euh, mais <rire> moi j'étais tellement focus sur le truc de non non mais ça va aller, euh, c'est normal, il y a des où il des bas, c'est euh, life, et en fait, il euh, y a des bas. <rire> oui alors quand il y a des bas, en général il n'y a plus beaucoup de débats euh, des apostrophes, et là encore une fois bah, il vient, vient d'acquiescer tout simplement qu'il n'a aucune connaissance ou compréhension, non pas du logiciel féminin, mais même du logiciel simplement des, des relations, ce qu'on appelle le niveau d'intérêt. Allez, je vais être gentil avec toi Yann. On même va pas, même pas te faire payer, on va te montrer gratuitement dans le coin de l'écran le lien vers l'article sur le niveau d'intérêt qui n'est pas, contrairement à ce que tu penses, binaire, mais qui est une courbe fluide. Euh, Puisse-t-il, cet article, te préserver de souffrir la prochaine fois Elle m'a trompé. Voilà. Oh, la petite Rachel, la petite Parce coquine. Elle avait dit qu'elle avait un besoin de vivre de nouvelles choses. Se séparer, c'était lui permettre, euh, pour elle, qu'elle aille mieux. En fait, donc là, on a une dit. bande de cocus, quoi. Ils sont tous cocus. Donc ce qui est marrant, hein, c'est que euh, je n'ai pas donc, les commentaires originaux il faudra aller voir, d'ailleurs on linkera bien entendu, comme il se doit, le lien de la vidéo originale, on montrera également en post-production des extraits des commentaires, qui parmi les commentatrices femmes remarquera que contrairement à l'opinion populaire, toutes ces femmes ont toutes trompé les hommes alors qu'aucun de ces hommes n'a trompé la femme. C'est l'exact contraire de ce que la presse féministe nous vend en permanence. Qui le remarquera, à part nous, les, les incels, les puceaux, les singes, tout ce qu'on veut hein, Donc nous, on est la d'échéance, évidemment, alors qu'on a 15 à 20 points de QI en moyenne de plus qu'eux. Hein, en tout cas, pour tous les clients que je rencontre, c'est le cas dans la grande majorité. Mais nous, on remarque juste la réalité, c'est que dans l'ensemble, euh, soit cet échantillon est totalement biaisé et auquel cas RTS fait un travail de propagande, mais si le propagande il y avait eu, ils eussent montré des hommes infidèles, pas des femmes, puisque là, ils vont à l'encontre de la propagande du progrès. Donc, euh, selon moi, il y, y a une dose de réalité à chaque seconde de cette vidéo. Je vous remercie d'ailleurs, les petits singes, de me les petites guenons, de me l'avoir soumise. Donc, Shirley, la coquine sans soutif, euh, ne s'est pas dévoyé en temps et en heure, ou plutôt, euh, Yann, le breton, avec la, la pomme d'Adam qui sort... Euh, n'a pas mes séminaires sur la logique féminine et le couple, donc il n'a pas compris qu'il fallait pas se mettre en couple monogame avec quelqu'un qui ne s'est pas dévoyé, c'est-à-dire trop tôt, c'est-à-dire avant 24 ou 25 ans. Et donc, résultat, ben, elle s'est dévoyée pendant Yann. Voilà. Donc Yann a senti des, des, des démangeaisons sur les côtés du, du crâne. Ben, pauvre, pauvre, pauvre Yann. Direction elle voulait. Oh, bonjour. Ah ouais, puis là, elle comprend qu'il a compris, donc évidemment, euh, on ne sait pas trop où se mettre, on n'ose plus regarder la, la, la, la, la, la, la caméra. Ben ouais, Charlay. Euh... C'est le principe. Ça va aller Ah, on les met en présence Je n'avais pas compris qu'on les mettait en présence. Alors, on les met en présence... Euh, alors ça, c'est un concept euh, qui a l'air très nouveau, enfin, peut-être qu'il vous paraîtra nouveau, mais qui, en fait, les quadragénaires comme moi le savent, c'est un concept télé assez ancien. Hein. Bataille et Fontaine le faisaient déjà, de mettre en présence soit des amants, soit des couples, soit un, euh, un inconnu qui courtisait euh, quelqu'un ou vice-versa. Ça, c'est pour la forme. Sur le fond, on voit trois, euh, trois cinétiques de relations. On voit le couple du bas qui est extrêmement gêné d'être en, en présence mais de manière à la limite équilatérale, c'est-à-dire que les deux présentent à peu près le, le, la même réaction, à la main près, au bras près, les deux ont le même angle de corps, les deux ont à peu près le même, le même regard, ils ressentent la même chose. Le couple du milieu, donc Shirley et Yann, par contre là c'est pas du tout euh, bijectif, c'est unilatéral au sens où euh, Yann doit faire un effort pour maîtriser ses émotions, il est quasiment en contrition, donc Shirley est tout sourire et le couple du, du haut, donc Rachel et Jérôme, et bien là c'est Jérôme qui est tout sourire de revoir Rachel, et l'autre qui, qui, qui a un visage peut-être pas de contrition mais de culpabilité. Ah oh non oh Je t'envoie un message Oui mais ça c'est désormais très fréquent. Manière. La pire manière Il faudrait qu'on parle Il de faudrait qu'on parle <rire> On était chez des potes. En fait, la créativité demande de l'intérêt. Le substrat de la créativité, c'est l'intérêt qu'on a pour quelqu'un. Quand on n'a plus d'intérêt pour quelqu'un, on a même enfin, plus d'intérêt. C'est pas blanc ou noir. Quand on passe sous la barre des 49%, CF, mes formations du même nom, on ne ressent pas l'impérieux besoin d'être créatif. Donc on emploie une phrase dont on sait que c'est de la merde, dont on sait que c'est une... une phrase creuse, une phrase valise, mais... Euh... On ne juge pas l'autre suffisamment pertinent ou intéressant pour faire preuve d'une grande inventivité ou d'un grand, grand effort. C'est triste, mais c'est ainsi. Oui. je te regarde, je t'ai dit, je crois qu'il faut qu'on se quitte. Comme ça. Et tu m'as regardé Et t'as fait, on en parle après. Je t'ai trompé à peu près une semaine avant, ou une semaine et quelques jours avant. Puis, bah, ouais, à partir de ce moment-là, pour moi, c'était fini, quoi. J ai, j ai... Détruis le couple moi-même, donc euh, j'allais pas te forcer à rester avec moi, j'allais pas... Je, je me demande à mon test, si ces deux tombent sur cette vidéo, qu'ils fassent mon test elle-et-lui.me. Point, point Information à l'écran, c'est gratuit. Je me demande lequel des deux a le plus grand taux de, de, de F et de H. J'ai l'impression que c'est elle. Hein. Regardez, le, même dans la, dans la structure du corps, la structure des épaules, elle a plus d'épaules que lui, il a les épaules un peu rondes, un peu, un peu tombantes. Et même dans la répartition des, des, des masses graisseuses, il a un petit peu en bouteille, en bouteille d'orangina, il a un peu le, comme ça tout, tout le gras autour du, du, du ventre, les, les, même au-dessus des, au des, des fesses. Euh, ce qui, à son âge, n'est pas normal. Hein. Je veux dire, un mec il a 20 ans, j'en ai 43, j'ai pas ce gras-là. Elle a comme ça les, les hanches assez étroites, les épaules assez larges. Oui. C'est presque à se demander si celui qui faisait la fille, c'était pas lui. Hein. Il y a une relation qui n'allait pas pouvoir fonctionner plus loin toi, tu lui as annoncé aussi euh, le fait que tu l'avais trompé à ce moment-là Pour moi, juste qu'on arrête là, c'était ah. déjà euh... Quand quelqu'un a une question blanche et franche, ne dit oui ni oui ni non, mais recontextualise, euh, c'est louche. Hein. Ça veut dire que c'est toujours la pire des réponses qui est à comprendre. Hein. Là, elle aurait dû dire oui ou non. Voilà. Donc le fait qu'elle dise pas oui ou non, ça veut dire oui. Déjà euh... Un... un... Pas suffisant, j'avais pas envie de te blesser Périfrase, Périphrase, périphrase, périphrase. Un an ou deux ans après, euh, en classe, il me semble qu'à un moment, tu étais venu vers moi et tu t'étais excusé. Je Excusé, p... pas excusé. Pardonné. Je pouvais pas te pardonner euh, après, euh, après la trahison que j'avais vécue. Et euh, c'est juste quelque chose que je voulais t'expliquer. Pourquoi, après, je t'ai pas donné mon sens. Ne jamais, jamais fournir d'explications à quelqu'un qui ne les a pas spécifiquement réclamées. Hein. C'est comme les services, les gens se vengent des services qu'on leur rend, les gens se vengent des explications qu'on leur fournit sans qu'ils aient supplié ces explications. Donc là, je m'attends à. Je m'attends à une petite gifle en retour. Ah, Mon soutien, alors que tu le demandes à Carmen. Tu n'avais oui. pas à me donner ton soutien. Voilà PAN PAN Donner ton soutien. Je te demande pas, même aujourd'hui, je te demande pas de me pardonner. C'est. Une humiliation publique. Mais Jérôme, mais reprends-toi. Mais frérot, mais qu'est-ce que tu fais, quoi Quelle humiliation Tu viens en position de contrition, avouer ton rôle de cocu dans l'affaire, et à une femme qui ne te demande rien et qui t'explique qu'elle t'a dépassé et remplacé, tu viens présenter des excuses gratuites, à quoi elle répond au lieu de, de te remercier, elle devrait te, te, te remercier à la limite de cette... Euh, Épreuve de contrition, d'autoflagellation de, que tu t'infliges, elle, elle est en train de te dire arrête, je ne te demande rien. Et le mec est tellement psyrosé, pyrose, psychologie à l'eau de rose, il a l'impression de se racheter une vertu alors qu'en fait sa vertu n'a jamais été en cause. Le, le, le rôle de la presse féminisée dans cette inculture psychologique est dramatique, dramatique, dramatique. Le mec récite des espèces d'homélies. De, ah, alors, pour lui, il a, il a un peu plutôt le profil à des mangas, donc il ne doit pas réciter des homélies, il doit réciter des haïkus. Le mec récite des petits haïkus, euh, euh, comme ça, sentimentalo-poétiques, euh, en se disant, euh, ah, c'est ma beauté eurasienne, je vais la, la rechoper. Elle lui répond, euh, non, non, mais en fait, euh, mec, arrête, c'est fini. Euh, je suis une grande fille, tu ne me dois rien. Euh, arrête de t'excuser, c'est ridicule, quoi. T'avais tous les droits. T'avais tous les droits de refuser de me donner laine. Mais. Il va chialer maintenant. <rire> oh, il va chialer. Oh my god, mais c'est pas vrai. Oh là là là là. Bon, écoutez, on va partager une anecdote. Après tout, je ne sais pas pourquoi je serais le seul euh, youtubeur à ne pas pouvoir raconter une anecdote sur sa chaîne. J'ai été cocu une fois dans ma vie, en tout cas une fois à ma connaissance, peut-être peut d'autres, mais je l'ignore. La fois où je l'ai su, euh, c'était ma toute première relation à distance, euh, voilà, sur deux pays, pendant deux ans et demi, c'était évidemment à nos âges, 22-24 ans. Donc de 24 à 26 pour moi et de, de 22 à 24 pour elle, c'était évidemment intenable. Mais moi, je n'avais pas la chance d'avoir la qualité des contenus que je mets à votre disposition à l'époque. Moi, je n'avais qu'un article par semaine de Doc Love, N'avait pas des, des teraoctets de, de, de, de conférences sur tous les sujets, et de livres, et d'e-books, et de fiches, et d'articles. Et donc euh, elle m'avait trompé avec son, son prof de beach volley. Et j'avais quoi J'avais 24 ans, et j'avais 25 ans, et 23, un truc comme ça. Et quand elle a fini par me, par me l'avouer, euh, j'étais en Allemagne, j'avais plein d'affaires chez elle, j'ai tout rassemblé dans un énorme sac, ça traînait par terre derrière moi, même j'ai abîmer des choses, etc. Je suis sorti de la maison, il faisait un temps épouvantable, c'était en novembre, enfin au pire de l'année, octobre-novembre. Euh, j'ai appelé un taxi, il n'y avait pas de Uber ou de VTC à l'époque, etc. Je ne sais pas comment j'ai réussi à appeler un taxi. Je suis allé à la gare, j'avais pas de billet de train, j'ai acheté un billet de Thalys sur place, j'ai attendu deux heures et demie mon, mon train. Je suis rentré, je n'ai plus jamais donné signe de vie à cette personne avec qui j'avais passé deux heures et demi. Elle, elle, elle est venue s'humilier, elle, elle est venue à Paris par surprise, j'habitais aux oreilles de chaussée à l'époque, j'habitais rue du Lunin dans le 14e arrondissement métro Alésia, j'habitais aux oreilles de chaussée, et elle a recouvert mes fenêtres de fleurs. Elle a recouvert le parterre des fenêtres, enfin le, le, le montant des fenêtres, et tout autour, c'était en de fleurs, et elle est venue comme ça un jour, à la cogné au carreau, je me rappelle, c'était un mercredi à 20h, elle a cogné au carreau, j'ai ouvert et j'ai vu tout, tout rouge, plein de roses rouges, et elle est venue s'humilier, euh, elle n'est pas rentrée chez moi, vous trouverez ça peut-être dur ou pas. Euh, alors, si elle m'a envoyé des cartes, des lettres, etc., je ne l'ai jamais revu, je ne l'ai jamais retouché, je ne l'ai jamais parlé, rien, rien, rien, rien. Alors, bien sûr, j'étais mal, c'était ma première relation, j'étais pas très armé, je l'aimais beaucoup. Vous ne m'auriez jamais vu m'humilier publiquement comme ça. Euh, elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Un peu d'égo, un peu de colonne vertébrale, un peu d'amour propre, merde. Donc, <rire> okay, il va falloir que tu chercher les mouchoirs. <rire> Et la sororité féminine, qui au lieu de couper la caméra en disant « mec, tu montres une sale image de toi, on te laisse te reprendre et on prend », non, elle laisse bien tourner et elle fait une blague à la femme. Tout de suite, encore une fois, les femmes s'agglomèrent, systématiquement. Ce qui est un peu un leur pire défaut, d'ailleurs, il faudrait faire une vidéo là-dessus. La sororité, l'agglomération, c'est vraiment ce qui vous dessert le, le plus, c'est insupportable. Et pour, là, vous remarquerez que tout à coup, elles sont en train de me détester, alors que je viens de tailler les hommes... Euh, depuis une demi-heure, mais là, ça ne les, ça ne les, ça ne les agace pas. Hein. Quand je taille les hommes, personne ne s'agace. Quand je taille F, euh, les femmes me, me vomissent. Hein. Ce qui est assez fort, c'est que vous dites que vous étiez amoureux, encore. Mm -hmm. Du coup, pourquoi est-ce que vous vous êtes quitté Je ne pouvais plus. Ouais. C'est un mensonge. On ne se quitte pas amoureux, ça ne veut rien dire. D'abord, être amoureux, ça ne veut rien dire non plus. Dans la même façon qu'il faut savoir exprimer les couleurs et les sons, il faut savoir exprimer l'intensité d'un niveau d'intérêt et d'un sentiment. On ne ressent pas la même chose pour quelqu'un au bout de 20 ans qu'au bout de deux semaines, au bout de deux mois. On s'est quitté amoureux, c'est un petit peu le chant grégorien de la psychologie de comptoir. Hein. C'est euh, on s'est quitté amoureux, ça sonne bien, d'accord. Mais c'est vide, hein, c'est creux, hein, on n'entend que l'écho, hein, comme dans les chants grégoriens, c'est beaucoup d'écho et pas beaucoup de, pas beaucoup de musique. Enfin, hein, après vous avez le droit d'aimer, moi j'aime pas. Ben là c'est pareil, hein, c'est beaucoup d'écho de sens, mais très peu de sens réel. Je pouvais plus euh, me voir dans une relation avec toi. Fallait que je rencontre d'autres personnes et puis que je puisse grandir avec d'autres personnes de mon côté, parce que j'avais pas envie de rester toujours la même Emma de quand j'avais 16 ans. Oui ben voilà, ben c'est ce que j'ai dit, bon, Shirley s'appelle Emma, mais pour nous elle s'appelle Shirley. Le goût est une succession de dégoûts disait Paul Valéry, et on ne construit son admiration pour les vertus qu'en ayant goûté le contraire. On ne reconnaît la probité qu'en ayant côtoyé des menteurs, on ne reconnaît la générosité qu'en ayant côtoyé des radins, on ne reconnaît l'attention la, la, qu'en ayant côtoyé des gens pas attentionnés, c'est pour ça qu'on fait le dévoiement. C'est pour ça que pendant quelques années, eh bien, on va vers euh, des égoïstes, des gens qui vous battent, euh, des gens qui vous mentent, des gens qui vous volent. C'est pour un moment dépasser cette phase et être capable de remarquer l'élégance, la politesse, la probité la, probité, la gentillesse. C'est comme euh, tenir la porte ou tenir la portière. Hein, C'est pareil. Vous, te, vous rentrez, ou vous sortez de quelque part, vous tenez la, la porte à votre amie. Euh, elle est censée au bout d'un certain temps l'apprécier et vous le faire remarquer. Où elle monte en voiture, vous lui ouvrez et fermez la portière. S'il passe plusieurs semaines et qu'elle ne le remarque pas, bien ça veut dire qu'elle n'a jamais côtoyé de gens qui ne le faisaient pas et qu'elle l'apprécie pas sa juste valeur. Quand elle aura remarqué que 95 ou 90% des hommes ne lui ouvrent pas la portière en voiture, ne lui tiennent pas la porte, ne, ne prennent pas son manteau, euh, quand elle rentre ou quand elle arrive, ne lui tente pas son manteau quand elle part, etc. Quand elle aura assez vécu pour apprécier, elle appréciera que vous le fassiez. Avant, elle ne le verra pas. C'est aussi un des rôles du, du dévoiement. Ce n'est pas d'essayer toutes les saveurs de la panoplie de teufs disponibles du, du cacao au citron. Hein. Ça, ça fait partie du dévoiement, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi former son goût futur par une succession de... de, de... La fameuse chanson de, de, de... écrite par qui, d'ailleurs, je ne sais plus quelle est la chanson de Johnny, l'envie hein. Euh, pour apprécier un « mais », il faut avoir eu faim. Hein. Pour apprécier le, le, la liberté, il faut avoir été en prison. Pour apprécier d'être sain, il faut avoir été malade. Qui a le plus morflé après la rupture, toi ou moi bah, J'espère que c'est elle, au moins pour changer, parce que là, pour l'instant, c'est 10 pour les femmes, 0 pour les hommes. Hein. Ils sont vraiment euh, totalement soumis, totalement cocus, totalement vaincus. C'est la honte de notre, enfin, de notre camp. Moi, je ne fonctionne pas par camp, je ne suis pas binaire, je ne suis pas homme contre femme ou masculiniste contre machin. Je suis pour une bonne compréhension et pour des relations riches et épanouissantes de gens qui s'apportent mutuellement et qui sont plus forts à deux que seuls. Voilà, c est, c est, je ne comprends pas ce qui est si difficile à comprendre, mais pour cela, il faut comprendre les bases de la cinétique. Sinon, on finit cocu comme toute cette bande de cucks. Candole. J'ai beaucoup pleuré. Et voilà, le Kando, les même. Cux, suite. On a un gaillard bien bâti, d'un mètre 85 à un mètre 90, qui euh, a chialé sa mère parce que Fatima euh, est partie. Euh, C'est déprimant, quoi. Ouais, Pas parents J'ai J'ai dit, il a chialé sa mère. Et il vient d'avouer la seconde d'après, je suis chez chez mes parents. Si c'est pas... Rien que pour ça, ça mérite un petit pouce rouge sur la vidéo. Je suis désolé, là, là, je, je... Je peux pas tomber juste aussi souvent par, par, par coïncidence, c'est pas possible. Normal, euh, je pense énormément, même pleurer plus que tout. Moi, je... Ouais, elle a pleuré plus que tout, mais pas plus que lui, hein. c'est la petite nuance sémantique. Hein. Comme elle sait très bien qu'elle a pleuré moins que lui, Hop là, un petit glissement, elles sont très très fortes à ça. Hein. C'est tout en souplesse au niveau des, des ischio et des adducteurs. J'ai pas pleuré plus que toi, mais j'ai pleuré plus que tout, mon chéri. Ah, déjà Shirley's avec back. C'était justement cette envie-là de voir autre chose. C'est toi qui as le plus souffert, et je le sais. Parce qu'on me l'a rappelé, je pense, tous les jours de ma vie que moi j'étais. Tous les jours de ta vie, meuf, calme-toi, t'as 23 ans, si tu veux, donc ta vie n'a pas encore vraiment commencé il n'y a pas de méchante dans l'histoire. Euh, au moment d'une rupture, je crois qu'il y a quelqu'un qui, qui doit prendre la décision. Mmh. Et tu as eu le rôle le, le plus ingrat. Oui mais continue à tauto continue à t'humilier, continue à, à endosser euh, le rôle du cocu content, hein, du, du keuk. Moi je préfère à vrai, dire un candole avec un petit c, c a n d a l e Je ne sais pas ce que tu attends de cette prestation. Peut-être attends tu qu'une femme nouvelle soit touchée par l'habileté la, avec laquelle tu te flagelles. Écoute, euh, je connais assez bien les femmes, enfin en tout cas, j'ai 20 ans de plus que toi, donc moi je les connais mieux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et elles ne seront pas touchées par cette attitude, si je puis me permettre. Elles sont plus touchées par la virilité, l'expérience, le discernement et les coups, surtout. Hein les sans se figurer. Le, le courage. Euh, rien ne se fait sans courage, certainement pas euh, rencontrer une femme. Et là, tu n'en fais pas preuve, donc je pense que ça va même nuire à ta, à ta réputation. Est-ce qu'il y a un truc que tu n'as jamais osé me dire et que tu serais prête à me dire maintenant Tu sais, toute histoire, genre je t'ai trompée. Après, je suis sortie pendant deux ou trois ans avec, avec la personne avec qui je t'ai trompée. Et ben moi, ça me fait rire parce que mon karma, il est venu tout de suite. Parce que en fait, cette personne, elle me battait régulièrement. Je te l'ai pas dit parce que je t'avais déjà fait assez de mal. j'avais pas envie de me... me... Prendre pour la victime encore derrière, t'avais pas, pas à vivre ça encore. Donc. Euh... Voilà. Que dire Que dire Comment s'appelle ce TikToker noir avec un peu une tête de pastèque là Ce sont deux faits qui n'ont rien à voir. On peut être noir et pas avoir une tête de pastèque, mais lui il a un peu un, peu un sourire de melon. Et. Et il fait ce geste là, genre. Il pastiche des life tricks comme on appelle ça désormais sur les réseaux et puis il fait ce geste euh, à la fin et ben je pense que ce geste sera encore plus fort que tout commentaire elle quitte un nounours féminin et ennuyeux volontairement pour un homme probablement plus masculin qui la cogne elle reste trois ans et ça la fait rire Plus que ça, je peux pas dire. Mais c'est pas sa faute, bien entendu. Hein. C'est la faute de l'emprise. Hein, la fameuse emprise avec un, avec un grand E hein, qu'on qu n'a jamais vu. Ça doit évidemment la dédouaner de, tout, de toute responsabilité dans ses choix personnels, bien entendu. Aujourd'hui, j'ai retrouvé l'amour. On va se marier. Allez, bonjour. <rire> Félicitations. Merci. Aujourd'hui. Ah, donc le mec, il apprend qu'elle se marie avec celui d'après, donc... Euh... Euh, il accuse le coup en, en, en la félicitant, hein. c'est-à-dire cocu, content et félicitant, hein, la, la Sainte Est-ce que tu as encore des sentiments pour moi Bah non. non. Oh, quelle menteuse Non, là tu mens évidemment effrontément euh, Rachel, tu n'as plus aucun sentiment pour, pour cet homme, si ce n'est une forme de tendresse à pitoyer. Donc je ne sais pas comment tu vas nous le vendre, mais de toute façon, a priori, là, je fais rarement de procès en insincérité, mais là je ne peux pas te croire, c'est impossible. Tu l'as trop humilié, tu as ri de ses pleurs, tu ne peux pas avoir des sentiments pour quelqu'un dont tu ris des pleurs, c'est impossible. À ceux qui concluraient rapidement euh, « Tiens, Stéphane, on lui ment tout le temps ». Non, c'est juste que j'ai beaucoup plus de nez. Euh, D'abord, il est plus grand, hein, plus long, 7, 6 cm. Et puis, et puis je, je, je, je remarque plus de choses. Donc euh, si vous saviez en fait à quel point on vous a menti, vous, seriez, vous feriez peut-être moins les fiers. Il se trouve que j'ai très bonne mémoire pour ce que je veux. Pas pour ce que je veux pas, mais pour ce que je veux. Et que je sais mettre les trucs en perspective, et que j'entends les inflexions de voix, et que voilà... Donc euh... Mais, mais, mais, a priori, on m'a très rarement fait fait, fait cocu à ma connaissance. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, beaucoup cul, de oui. respect. Pas forcément de l'amour romantique, Voilà, mais, Voilà, mais, précise. Mais non, vraiment, t'as été aussi un énorme truc qui s'est passé dans ma vie. Oui, c'est bien, c'est flatteur, c'est amélioratif d'être qualifié d'un énorme truc. Oui, c'est bien. Tu as été un énorme bidule, un énorme truc-muche, un énorme bidibule dans, dans, dans ma vie. <rit> Il faut, il faut absolument conseiller mes contenus à, à Jérôme, là, hein. que, que, que, faites comme les femmes, coagulez-vous, unissez-vous, mais, mais retrouvons Jérôme et présentons-lui mes contenus, il faut le sortir de là, il faut le sauver, oui, c'est euh, je te remercie. <rire> ah, le retour de Mélissa. Ah, c'est marrant parce qu'en les voyant côte à côte, tout à coup, euh, j'avais un doute sur le métissage de Mélissa métisse Métis d'Ibiza. Là on le voit bien, hein, elles ont une similarité au niveau des, des, des, des yeux. Euh, donc Métissa Métis, euh, c'est s'est attaché les cheveux, c'est s'est acheté un colis entre temps, ça ne peut-être pas fil filmer le même jour, on ne sait pas. Et elle est, est menue, hein, c'est mignon, elle est toute menue, elle doit faire, faire 1m60, 1m55. Bilan les trois. c'est quoi un petit peu votre mood euh, après cette expérience Personnellement, je me sens euh, très allégé. Je me sens bien Alors ah ah ah ah ah Non mieux. mais là... là non. Il... Mieux ça Là ils il n'ont rien à dire, donc là il... il brasse du vent. Par contre regardez les, les langages corporels qui ne mentent jamais, hein, comme d'habitude. Regardez le cube, le support d'Arachel, de, euh, de il, est, il est vertical. Regardez le support de, de Jérôme, il est totalement incliné vers l'avant. Hein. Donc encore une fois, les langages corporels ne, ne, ne trompent pas. Et un langage corporel, c'est pas euh, quelqu'un croise les jambes ou se passe la main dans les cheveux, ça, ça ne veut rien dire. C'est les inclinaisons des, des, des, des bustes, des jambes, et euh, raccourcir ou... Allonger la distance. Là, regardez qui l'a raccourci, qui se penche vers l'avant, au point même de tordre son fauteuil. C'est le pauvre, le pauvre Jérôme qu'on va désormais euh, tous aider du, du mieux qu'on peut en, en partageant avec lui mes contenus. Euh, très allégé. Je me sens bien. <rire> ouais. Je me sens mieux, d'un <rire> coup. Mieux, c'est vrai Ouais, vraiment. Pourquoi vous avez accepté euh, cette rencontre et cette confrontation Je trouvais ça super intéressant parce que c'est hyper profond, il y a très peu de personnes qui en parlent. Même des fois. Oui alors la profondeur, euh, bon, effectivement euh, c'est pas parce que l'écran est bleu que tu vas te noyer dans le grand bleu si tu veux donc euh, là tu es encore dans le petit bain, hein. si tu veux t'intéresser à la profondeur de la cinétique des relations moi je connais des gens qui vont un peu plus profond mais bon, l'effort y est, l'effort y est en tout cas il, est très, très, il doit faire du basket ce, ce mec là parce qu'il s'exprime un peu comme un sportif Moi j'ai toujours euh, voilà, fait beaucoup pour le, pour le sport français Il est habillé comme un basketteur, il parle comme un basketteur et euh, à côté, euh, Mélissa fait toute menue, elle a la pied qui touche même pas, même pas le sol. Oh, Mais très mimi, j'aime bien Mélissa. On n'exprime pas tout. Et je pense que c'est chouette de montrer aux gens que on peut avoir une relation amicale après, euh, après une rupture douloureuse en plus. Voilà, bah c'était une vidéoscopie, euh, je vous ai déjà encouragé à ne pas rester dans cette espèce de ventre mou des 50% qui suivent la chaîne en pensant y être abonné sans l'être forcément c'est le moment de corriger ça en vous y abonnant. Et je vous lis maintenant, une fois n'est pas coutume, des liens vers des extraits gratuits de mes séminaires payants afin d'approfondir un petit peu vos connaissances sur le couple. Un à ma gauche, un à ma droite.